Qui est de l'engrais. Maximum engrais. Là, j'aime beaucoup l'ambiance. Déjà, j'ai l'impression qu'on a passé un cran au niveau de l'ambiance. J'ai l'impression qu'on se rapproche doucement de, du moment où ils vont activer. Registre botanique. Ce document est un rapport d'activité basique concernant les recherches botaniques menées dans le cadre de la mission martienne Invictus, rédigée par le docteur Lucas Van Buchen, moi-même, qui s'est porté volontaire en marge d'autres responsabilités cruciales pour servir d'assistant à temps partiel au docteur Vodka. Les espèces étudiées présentent toutes les grandes capacités de détoxification de l'air et une préférence pour les conditions de luminosité proches de celles sur Mars. Notre première tâche sera d'évaluer euh, les performances en terreau ordinaire, importées de la Terre et de les comparer aux résultats du projet Air Pur de la NASA. Le docteur Vodka a aussi sélectionné quelques espèces spécifiques pour ses propres recherches. La grenouille, par exemple, y compris des spécimens carnivores, la colonie de cafards... Quoi <rire> N'a malheureusement ah, pas survécu au transport. Mais le docteur Vodka affirme pouvoir remplacer les nutriments nécessaires. Nous sommes heureux de constater que les données récoltées jusqu'ici sont satisfaisantes. Nous allons pouvoir passer à la phase expérimentale. Elle consistera à planter les mêmes espèces dans un en terreau martien enrichi en bactéries que nous isolerons à partir des déchets de l'équipe et des... Le caca. Bien sûr. Quelqu'un l'avait spoté, bravo. De mon côté, j'ai élaboré un projet visant à vérifier une hypothèse sur le moral de l'équipe. Quoi T'as élaboré un projet basé sur le moral Ton projet il est foutu. En préparation de cette expérience, et avec l'accord d'Ina, j'ai déjà réalisé des prélèvements sur certains nombres d'espèces. Quoi Une fois la bonne proportion de bactéries atteintes, le terreau martien est un substrat correct. La plupart des spécimens ont poussé normalement avec des retards de croissance, dans quelques cas seulement. Encore un qui a lu Twitter. Le mona loa est la seule espèce qui refuse de pousser. Le docteur Vodka n'a pas encore trouvé pourquoi. Bien qu'elle sorte de notre champ de recherche initial, la nouvelle variante de Monoaloa, Loa loa Z2, génétiquement modifiée par le docteur Vodka, a dépassé les itérations précédentes de 300%. Cette nouvelle plante exige... Un apport en sel et en... Bah, tu vois, viens prendre. T'as tout ce qu'il faut dans le chat. Considérablement plus important. Mais elle semble prospérer dans l'enceinte hydroponique. Sa présence à proximité du monaloïa a provoqué une croissance accrue du spécimen original. En théorie, son besoin en ressources et sa structure racinaire invasive auraient pourtant dû avoir l'effet inverse. J'ai toujours admiré la persévérance du docteur vodka. Mais ses résultats sont exceptionnels. Pourquoi il y a un mais j'ai toujours admiré, mais ses résultats sont exceptionnels. Je devrais peut-être suivre son conseil et sortir moi aussi de ma zone de confort à l'avenir. Quel travail remarquable. L'expérience du mec, c'est de vérifier la résistance au suicide. 4 sur 10. <rire> Franchement, résistance au suicide, bof. Spécimens dispersés et placés dans leurs conteneurs. J'ai mis de l'ordre dans le laboratoire pour un peu plus de rigueur. Je vois bien le docteur vodka n'apprécie pas tout à fait. Je l'ai vu perdre du temps à chercher tel ou tel objet. Elle a fini par reconnaître le gain d'efficacité engendré. En attendant que les graines germent dans notre terreau martien, j'ai le temps d'apporter d'autres ajustements. Et je lui ai promis de ne pas trop organiser la serre. Donc projet d'épissage génétique ont commencé. Mes tâches sont malheureusement trop variées à Invictus, mais ce registre est consacré à ce travail initial sur les plantes. Ce registre offre une vue d'ensemble, ainsi qu'une rare chance pour moi de m'exprimer sur les recherches. Inam m'a conseillé de me lâcher un peu de temps en temps, c'est mon intention. Okay. Comme nous n'avons pas accès à l'équipement nécessaire pour analyser facilement les graines, nous devons attendre qu'elles aient germé pour agir. J'estime que c'est insuffisant. Le docteur Vocat semble convaincu qu'après notre première série de tests, la direction nous accordera plus de moyens, j'en doute. Mais la direction. Mais qu'est-ce que la direction quoi La direction est à 10 milliards de kilomètres d'ici, mon gars Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va râler Toi ton patron, il est sur terre, va dire Oh ouais, je réduis votre salaire en deux, hein Et tu dis quoi Tu dis, Oh ben, Oh bah ben, je fais la grève Attendez-moi euh, au rond-point. Putain, mais vraiment, le mec, il est euh, que j'ai apporte un soutien tout à fait inhabituel aux travaux du docteur Vodka. Ils nous ont accordé un accès illimité au dossier de recherche de leur filiale Plétron. J'aurais préféré un listing plus récent des publications, si valide soit-elle. Mais j'avoue avoir plusieurs choses surprenantes. Pour en tirer quelque chose. Léger revers aujourd'hui, mais la frustration est la marque des esprits faibles quoi, on dirait Henri Cavill, qui est en train de scénariser Warhammer 40.000. La bactérie que nous avons introduite n'a pas réussi à s'implanter dans tous les spécimens. Le sensisviera, trifuriae, 14, un cycle de croissance anormale. On va réussir à isoler cette anomalie. Mais la bactérie a dû être exposée pendant le transit. Mais grâce à Bio de Danone, les graines testées, n'ont pas montré euh, les mêmes caractéristiques et les schémas de croissance après germination. J'adore le film. Le projet s'intensifie. Bah ouais, je le sens. Nous avons repoussé les limites de ce qui a été fait sur Terre. Mais je sais que nous pourrions aller encore plus loin. Je dois intervenir. S'ils ne sont pas prêts à soutenir pleinement les travaux d'Ina, je connais quelqu'un d'autre qui le fera. Car j'ai un contact sur Mars. <rire> Franchement, je connais un mec, as un pote, as un cousin sur Mars. Le gars, bon, euh, il est très occupé, mais euh, on va pouvoir faire des trucs. Sachez que je vais pas dire qui c'est. Mais quand même, j'ai un contact sur Mars. <rire> il a formulé une nouvelle requête spéciale. Le mépris de Roshi pour tout ce qui pourrait clairement devenir une révolution dans la Xeno botanique, me semble peu crédible, surtout franchement regrettable, c'est très agaçant. C'est le frère d'un cousin qui connaît quelqu'un sur Mars, dont le scooter, il a fallu changer le... Ouais, grave. Ah. Oh. Trop froid, trop chaud, mal éclairé, mal isolé Ok, là, c'est bon. Looks like it needs a higher security. Oh, okay. Uh, Ina, what is it? The door to underground access is locked. I have Dr. Van Buren to lock all doors to contamination. I can't fix it if I can't get to the pumps. Eh ben, réparer sans les accréditations? C'est <rire> littéralement ce qu'elle lui dit. On est dans la daube, on va perdre tous nos travaux. Oui, mais c'est secret. Oui, mais si j'ai pas accès à la pièce pour euh, qui tout cassé pour réparer, je peux rien réparer. Est-ce que c'est mon problème <rire> Est-ce que c'est mon problème, -ce mon problème Épurateur, là-bas, est-ce que je peux passer Ah, est-ce que je peux escalader Non, hein, là. Ma prime d'assurance a pris un coup. Bah grave, regarde. Oh, c'est bon. Ok, on a deux chemins. On a là... et l'échelle. Donc là, c'est non. <coughs> Donc on a l'échelle, parfait. Là, je, je, je vais pas vous mentir. J'aime bien l'ambiance qui s'installe et tout, vraiment. Et la meuf, elle m'oblige à faire ça, tu Waouh... Oh <rire> Mauvais signal Mauvais signal Ah non, non, non, non, je ne veux pas mourir Ok. Très maintenant, descend. Descends. I'll need this. T'imagines le truc qui descend la vitre comme ça, il colle sur le visage et tu vois la caméra en contre-plongée comme ça Non, en plongée, et tu vois juste la joue comme ça, et t'entends un bruit de... Oui, oui Ah, ça me fait moins rien là, Ah, ça me fait moins rien là. Oui, euh, ce n'est qu'un détail. Et sachant, j'ai failli mourir là. J'ai failli mourir. Et je suis toujours. Im imagine Je suis le gars qui répare tout, je suis là. Je suis le gars qui va sauver la serre. Et la meuf, la scientifique, elle a débrouillez-vous Imagine si je si j'étais mort là maintenant Imagine si j'étais mort oui, alors, c'est vraiment irresponsable et c'est vraiment un incompétent. Il est pas allé réparer pendant que tout implose. Et j'allais quand même pas lui donner accès par la porte. Ah non, non, non. Il est mort au lieu de bosser, le fainéant. Phénéas, même. Phénéasso. <rire> oui, l'être à son père <rire> Pour lui expliquer la situation. T'es son père quoi Il pas en Antarctique J'ai pas l'accréditation, regarde. Level isn't high. <rire> non, on passe plutôt par les endroits mortels. C'est quand même vachement plus safe. Hein. Oui, oui. They should have sent a plumber. Yeah. What a mess! I gotta keep an eye on that steam so I don't get burned. Okay, encore. Non. Ah, faut vraiment faire un peu le tout le tour. Ok. Whoop oh shit! Dr okay, Volkova. Okay, okay. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? EDF Oh, claquement de doigt, tu vois. Moi, bon, je peux passer par là. Personne me répond. Je suis seul. Soumis à moi-même. Mais non, évidemment, quand même. Qui donc aurait, bien sûr, accepté de me filer une accréditation Via les portes, tu vois Bien sûr que non. Qui fait ça C'est tellement mieux de me laisser passer par un tel endroit que de m'ouvrir la porte Non mais sans déconner... Oui, les toi Passe plutôt par cet endroit, tu vois. Uh, what is that? What? Quel okay, ascenseur? Euh... L'ascenseur. là Non. Ah, je, je peux... Je, ah, je peux passer par là. Oh, très bien. Ça doit être une grenouille, c'est sûr. Ouah... Wow. Ok, on va passer par là, on va se baisser. C'est donc là que se trouvait... Euh, Franck tout ce temps-là. C'est donc à ça que ressemble... ...un jacuzzi J'espère. Oh. <rire> wow. Alors, on va plutôt par là. Okay. Ina, like mais mon ficus, il It fait pas like ça. Elle n'est pas contaminée. Voyons Mais il n'y a rien de grave C'est... Oh, c'est le ficus qui a un vilain rhume Bien sûr Et si tu prends les sopalins avec les énormes éléphants qu'il y a dans le sopalin, ça va aspirer <rire> les parasites <rire> Ah yes Franchement ça serait dommage qu'on découvre des trucs chelous qu'ils s... qu entretiennent dans la serre Vaut mieux qu'on passe par... <rire> ok... <rire> Non, c'était tel tellement plus simple. C'était tellement plus simple de me laisser passer par là ou de d'ouvrir la porte. Et tu te rends compte que après, quand euh, elle doit expliquer à son supérieur comment ça se fait que le mécano est arrivé là, il va dire Non, mais c'est pas moi, c'est lui. Il est tout seul. C'est pas moi. <rire> je lui ai pas donné l'accès. Moi, je suis quelqu'un de responsable. Là. Ok. Tout ça sans casque. Ça. Ça s'appelle une tentative de meurtre. Mais j'adore l'ambiance, franchement. Je... Nom de deux. C'est moi ou c'est de la sauce piquante chinoise Ah, ça fait plaisir ça. Je crois qu'il a une porte à ouvrir, ça doit être ça. Bon, déjà, je vais récupérer ça. Je vais récupérer le badge. Voilà. Il comme ça. <rire> tu vois Dans le cadre de mes récentes expériences, j'ai relocalisé les batteries de l'épurateur d'eau dans d'autres secteurs de la serre. Comme les batteries de rechange sont en cours de fabrication, l'épurateur va devoir rester hors service. Jusqu'à ce que j'obtienne mes résultats. Les autres me trouveront peut-être irresponsable. Mais non Mais ils n'ont pas à s'inquiéter. Bien sûr que non il suffit juste de remettre les batteries à leur place et de remettre la bonne configuration pour restaurer aussitôt notre approvisionnement d'eau. Si je n'avais pas à partager mon temps entre euh, ces excursions vers de potentiels sites d'intérêt, ma pratique médicale mon projet d'ambitieux Dina, je me sentirais certainement plus concerné par la propreté de notre eau. Ah, ok. Docteur Vodka. Désolé de te déranger avec ça, mais. autant être concret et direct. Je tenais à te dire que le temps que nous avons passé ensemble est précieux pour moi, je me fais simplement du souci pour ton état mental. <rire> Entre le fait que moi je joue un débile, et elle qui s'inquiète, tu vois, de l'état mental du reste de l'équipe. Déjà, on est un peu dans la... dans la Interroger Ina sur le projet, sur les nouvelles graines et sur... C'est étranges... Mais il savait Depuis le début, les gars le savaient Réactivation manuel, ok. Il nous faut des batteries pour recycler l'eau. Mais là, normalement, avec mon badjounet, c'est ok. Très bien. Lucas, les pièces pour le reclaimer de sont missing. Where are they reclaimer Follow the colored pipes. Suivez les tuyaux de couleur. très bien. Okay, un, Désolé du travail. Mec, vous êtes... Avez... mec, Je suis en train de... D'essayer de résoudre un problème mondial à l'échelle de Mars. Et là, tu me dis, euh, je peux pas, excuse-moi, j'ai. J'ai pas. pas le time, désolé. Je compte qu'on est tous euh, pas bien, non What Mais what ah, excuse-moi, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, désolé là, je. Pardon Quel est le problème Ouvrir une porte Non. Tu te débrouilles. Impossible. <rire> Quoi Un un... Non non non. Non non, j'ai pas le time là. Mm -mm. Mais non mais... Holy shit, Ina. Dr Volkova, where are you? Something is seriously wrong. The infection is everywhere. Not infection, it's evolution. Adaptation. Perfection. My wounds so quickly wrapped in creeping l'évolution. Ils vont tous nous dévorer. Ils prennent possession des lieux, c'est de l'évolution. The first in human history, the merging of two life forms. Oui tout va bien tu vois Franchement On est sur Mars On est une équipe seule oh, franchement qu'est-ce qu'il Allez qu'est-ce qu'il Franchement C'est une plante qui parle en plus tu vois Déjà, il y a plus d'ambiance, tu vois, déjà c'est plus inquiétant là, tu vois, que quel que est son protocole. moi je m'attends à trouver quelqu'un maintenant, euh, enchevêtré. Bon, ça va, j'ai pas trop à m'inquiéter, ouais. <rire> Il y a des œufs, euh, des plantes qui parlent et qui jouent au scrabble ensemble. Franchement, c'est le chou de Mars. On est ok. Semble Il semble qu'il y avait un autre truc de l'autre côté. Hein. C'est bien parce qu'il n'y a pas de fioritures. Voilà On une palme. Oh, on retrouve les deux autres, on pourra enfin remettre so les, les choses en ordre. So ah ouais j'ai l'impression qu'on pourra vachement remettre les trucs en ordre. Vraiment, hein. J'ai bon espoir. Je pense qu'avec... Euh, avec un peu d'huile de coude... Ça va y aller tranquille. Un peu de nettoyage. Euh, tout ça, tout ça, Oh, stylé Ah, j'adore Oh, j'adore Ah, oh, je suis très fan. Très, très fan. Qu'est-ce okay, que ça Attends, juste voir ce qu'elle a là. Un petit peu de vinaigre blanc et... Tout Touti quanti Oh mais bah cette ambiance de malade, tellement plus prenant que ce protocole. Ok. Jesus. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Qu Ok, un deuxième tuyau. Deuxième, c'est bon. Parfait. Le plop garantit la fraîcheur, nickel. Ah, oh, ça, ça fout un peu, c'est un peu vertigineux, hein. Bon, j'ai l'impression que quand, quand il a hurlé, c'est peut-être une plateforme où il a vu quelque chose, je sais pas. T'as vu le petit Jésus? De Crisis Young? Jesus. Mais arrêtez! Il a rien fait, Jésus! Brèche? Qu'est-ce qui peut m Franchement! Qu'est-ce qui peut arriver d'affreux maintenant? Vraiment! C'est. Euh, C'est relativement relaxant C'est l'évolution Ce n'est pas du tout une infection Non non non Est-ce qu'on a vraiment à s'inquiéter d'un super caca de l'espace tu vois Non Tu vois, Gisus. Pas de quoi s'inquiéter. Something is loose. Ah, something? What? Something I don't know yet. Okay, I'll contact Wilcox at the landing site. She'll get Lucas to talk. He should know what Volkov has been doing in there. Just hang tight and get that reclaimer online. Dans la cabine, personne ne peut vous entendre. Oh, pff, la cage ouverte Oh, oh non, non Un détail. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, tu vois. Ce tentacule jouait du piano debout. Attends, il a, quoi Il y a un tentacule qui joue du piano ok euh, Je crois que j'ai trouvé Il manque le jaune hein. Regardez franchement Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter Bah non Non non non hein. Il reste le jaune Alors là c'est le 4 4 jaune Ok Tu veux le tuer au jaune Regardez. Franchement, oh, je, je sais pas qui s'inquiète dans. Les gens qui s'inquiètent, s'inquiètent vraiment pour rien dans ce vaisseau. Oh non Oh non Oh non Oh non, oh non. Ta tronche de Lécharde Les qui parlent bien sûr évidemment. André Ils ont dit que c'était safe alors, c'est safe Moi je suis OK pour les croix. Je suis OK pour les croix. Tant qu'on ne donne pas à manger après minuit à, ces, à ce basilic, tu vois. Il me semblait qu'il y avait une autre, euh, un autre passage hein, par là. Quand on est monté... Ah ça y est, il y a un autre passage là. Là... Ok, c'est là où on est pas Mais non. Ce n'est rien du tout, voyons. Non, non, non. Pourquoi s'inquiéter Jesus Silence, ça pousse. <rire> Très bien. Ah, yes. Et là le troisième yes. Alors même même un incompétent comme lui. Arrêtez, c'est pas Jesus. Arrêtez de l'accuser à tout bout de champ Ok, j'en ai 3 sur 3. J'en avais deux. C'est ça, c'est pour ça. Un dur en erreur. Euh, le rouge. Ok, qui okay, est ici. Parfait. Jaune. Hmm. Petite utilité, bien sûr, évidemment. Le bleu, c'est le bleu. Connecté. Voici oh, Clément. Cool. Ok. Est soit en haut, soit en bas. Là, on le met. Voilà. Oui. Ben bah, mets le dent! Et moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Par exemple, quand tu prends un objet, là, tu vois, tu vois les options à gauche, les options à gauche apparaissaient uniquement en, en baladant ta tête. Et c'est pareil, quand tu trouves un cahier, un carnet pour tourner les pages, il faut que ta, ta tête, ta caméra, soit, elle se balade sur l'objet, en fait. Et je trouve ça immersif. Bien plus que... Sur quel est ce protocole J'ai réglé le problème Regardez Y'a plus de soucis C'est ça l'évolution Génial Docteur Vodka, c'est vous Oui, oui, oui, oui, oui oh, shit. Non, non, non, non, non Non, non, non, ne te retourne pas Ah J'ai laissé... L... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe ah. Oui, oui non non non oh. non. Oui. Non. De marmotte. non non non non non non non non non non non non non non non non non non non ils sont tellement inquiétés pour rien Franchement ah oh Ouais, ça va, on s'inquiète vraiment pour rien, je trouve. gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, Je n'ai plus de colonne vertébrale Et il la retiré par l'avant, alors que... Euh, C'est... C'est pratique, une colonne vertébrale, en vrai Est-ce que tu veux qu'on en parle non, non, non, on va pas en parler, bah, c'est quoi Ok, là Là, c'est coincé, là, c'est coincé. D'accord. Oui Ah, c'était vraiment coincé Une créature horrible dans la serre Mais non, c'est rien Does anyone read me? Ina, Lucas, commandant en vodka Je dois les Et okay. ils se sont tous barrés If I can get to Declan at the satellite station, we can try to reestablish communications. Tout va bien. cher papa, j'ai mon permis J'ai mon permis vaisseau spatial Attends Oh, Jesus Que okay, tout tout va bien se passer maintenant. Franchement. Waouh. Quoi What the fuck, Declan Something wrong. Something. <rire> did everything go wah ah la tisane qui tourne mal Oh my god. Why is it glowing? Oh. The orb is reacting to my hand. Quoi? What? Shit. What's going on? Oh, Mauvaise idée. retreats. Mauvaise idée. Du coup, la main, on comprend mieux la cicatrice avec la main. Il y a tellement plus de lore que. Aïe, aïe, aïe, aïe je avoir le temps Et il y a une pression qui s'en perd Là, l'ordre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Waouh! Waouh! Wow. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Où suis-je Le sommeil n'a pas de domaine propre. Qui pourrait imaginer les terribles merveilles nées de mes efforts secrets Ceux qui dorment me récompenseront-ils Choisiront-ils de me punir M'ont-ils seulement remarqué Les enfants de Mars vénéraient une entité dont le nom se traduit grossièrement par... Machine immaculée. Ces orbes sont des artefacts de ce culte mystérieux. Ils sont imprégnés de cette lumière céleste qui les alimente, l'anima. Elle repousse les ténèbres, mais aussi le fluide mystique des rêveurs. Les ignorants appellent la pourriture de Nergal, la semence du verre noir ou encore la sueur. Je vais moi-même reprendre ce dernier terme. Car ce liquide entache véritablement l'esprit, il inscrit les textes illuminés qui se tortillent dans le tome ridé de nos crânes, telle une muse perfide. Mais mon esprit est saturé, une page entièrement plongée dans l'encre est aussi vide qu'une page blanche. Vide de sens, folie Les efforts nécessaires pour écrire sont... Le texte devient illisible Mais si je pouvais repousser la sueur, même légèrement si je réussissais à regagner un peu plus de mon esprit humain, je serais plus à même d'exploiter ces pensées surnaturelles. Je pourrais réaliser des miracles que ni l'argile humaine, ni les rêves liquides et dormeurs ne peuvent accomplir séparément. Les orbes sont corrompus, mais je peux les restaurer. Oui, ceux qui dorment me remarqueront. Et quand je plongerai dans l'infinité de l'abysse, il me sourira. Hmm. Non. Non. Il faut une orbe. Non, le contexte a complètement changé. Wow, C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ouais, place? le Moon of Madness, tu comprends mieux, mais... Où suis-je Ce mail n'a pas de domaine propre. Je m'appelle Visible. Je suis toujours sur cette planète. Du calme, je vais mettre ma méthode par écrit pour la postérité. J'ai pris l'orbe vermiculé, je l'ai chargé à l'aide de la machine que j'ai assemblée à partir des plans martiens. L'anima surchargé a brûlé la souillure, ça a marché mais seulement pour une courte durée. Le pic d'anima retombe rapidement, ce qui permet à l'infection par l'agent pathogène du point zéro de reprendre. Et si je plongeais dans un de mes bassins Quoi Ma théorie est solide. Yes, solide. Solide. Où suis-je Le sommeil n'a pas de domaine propre. Je m'appelle, je suis toujours sur cette planète. Aujourd'hui, j'ai vomi de dégoût face à mon propre échec. Est-ce que j'ai vomi à essayer de s'enfuir en... <rire> Quoi <rire> Quoi <rire> Avant de regarder, d'un air implorant alors que je le tuais. Du calme, il est une scientifique, n'est-ce pas Il n'y a pas d'échec. Seulement de nouvelles données analysées, voilà, les orbes sont détournés de leur fonction première par des fréquences sifflantes de la souillure. J'ai donc ordonné à la semence du verre noir de l'équité, Mais elle est têtue, elle refuse d'abandonner le cadavre de son ennemi. C'est une source de lumière, dirons-nous. Et je n'ai pas besoin de lumière, il y a longtemps que j'utilise plus les masses gélatineuses de mes orbites. Quoi Pour prendre du café Qui fait ça Qui utilise la masse gélatineuse de ses orbites Dénoncez-vous En vrai, ça... <rire> en vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ouais. Ok. Mais je trouve l'ambiance euh, terrible. Genre, franchement, je trouve ça giga chouette. Hein. Okay. Il me faut plus d'énergie. Ok, il faut le recharger avec le catalyseur, je pense, là-bas. Recule Oh Recule pas, recule pas, recule pas, recule mieux Ok. Ok. Il faut que je le regarde, il faut que je le scrute, en fait. Avec la barre espace, il faut que je le regarde dans l'œil, les yeux, le... Faut que je le regarde dans le bubon. Duel de bubon. Ah, on est vraiment... Euh... Si je détourne les, les yeux... Euh... Oui Là il est rechargé. C'est ça Non non non non non non Quelle créature Non je dois le scruter en fait. Je crois que c'est menaçant. Bon <rire> le putain Non recule Allez là Hein, C'est tout charjouille. Allez, hop là. It It's clearing the way. What? What? What? What? What? What? what, what? C'est quoi là? What? Tac, tac. C'est qui? Docteur Bubon. Ok, c'est parfait. Ok. Il faut que je charge là aussi. C'est pas grave. Ça a commencé par la même phrase, je sens. Ça. Où suis-je Le sommeil n'a pas de domaine propre. Qui suis-je Est-ce que j'existe Personne n'existe, nous ne sommes que pensées. D'autres pensées sont arrivées, on dirait des astronautes. Des combinaisons, ils risquent de réveiller des rêveurs. Je crois que je vais les torturer. Ma mère me faisait peur avec des histoires de sorcières. Surtout celle de Jenny la malfaisante, qui a tiré les enfants dans une mare pour les dévorer. Mais ma mère n'a jamais existé. Je pourrais être Jenny la malfaisante. Ou plutôt Jenny la souillure. Je vais donner les pires cauchemars. À ces astronautes. Je me demande si la lueur si belle de cet arbre pourrait les attirer. Je pourrais alors le sourire. être le sourire carnassier sous la lanterne d'une beau droit. Il va falloir filer. What? Ok, là il y a. Ok. On récupère ça. On va probablement récupérer ça et le charger. en face. Là, ici. Voilà. Je trouve ça hyper stylé. Je trouve ça euh, très audacieux comme, euh, comme lore, euh, comme, comme ambiance. C'est pas courant. Ça nous sort vraiment de. De tout ce qui est habituel. Je trouve ça vraiment stylé. Comme expérience narrative, comme expérience de jeu, comme, euh, comme tout ça. Je trouve ça vraiment bien. Ça surprend et je trouve. C'est hyper agréable que ça surprenne Je trouve ça bien vraiment Je viens de feuler. quel est ton problème avec le feuillage. On s'attend pas du tout à ce genre d'histoire. On s'attend pas du tout avec ce genre de lore. On s'attend pas à. Non merci Comment on s'attend à rien de tout ce qui se passe là C'est ça qui est chouette. Ok, il doit y avoir une énigme là. Là, c'est bloqué. Non. Ok, il doit y avoir une énigme. Le placement de récupération d'énergie. Genre tu poses ça ici tu recharges Est-ce que tu peux prendre ça Non peut-être monter, non pas monter Là y a rien Là si on passe par là bas on t'aide Ok il doit y avoir une autre orbe ah, ah ah Yes This is familiar Three Connections Ah on l'avait pas rechargé c'est pour ça Oh Quel coquin ça on l'a activé Ah ah attends vous avez entendu Oh, bien vu Encore... Ah Le fameux trio. L'orbe est chargée. Aïe, aïe En face, ça va essayer de venir Faut savoir ce qui me suit. Ça Ok, sacré genou. On est dans un endroit mon gars Là j'ai du mal à avancer, mon personnage, il a du mal à avancer, il galère, il galère, ah oh, ok, la folie, les tentacules, bonjour petit songe, quoi C'est pas la créature qu'on avait aperçue au début Quoi such noise, they tried to wake the moons. The more area will come the seal. They must never wake. The lullaby must never end. The moons bend above us. It is all but a brilliant equation. Once you the book it's already too late. It is a contagion of forever. It was always too late. Open your shell, my little dream. Yaw. Yeah. Yo, yo, yaw, yaw, yaw, yo, Yo, pa, la, pa, say, ya.